Chers compatriotes, bonjour! À quelle heure tu regardes cette vidéo? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ça m'intéresse en vrai de savoir à quelle heure vous regardez les vidéos. Oui, YouTube me donne des statistiques sur ça, mais en fait, c'est le référencement, c'est la technique, voilà. Je vous le dis, quand vous mettez des commentaires, ça fait des vues. C'est grave cool, les gars, parce que comme j'ai un monteur, et eh bah ben, les voix off, je ne sais pas ce qui va se passer dessus. Du coup, là, je sais pas, genre à petit moment, là je peux demander euh, une salle de spectacle! Ouais! Bonsoir! Euh, je peux demander, euh, euh, je sais pas, une banane! Non, ça marche, ça marche pas, pas euh, je sais pas, je. Je demande une bête de meuf sa mère trop belle Ah, parfait, magnifique Non mais surtout que j'ai discuté du coup avec Dwarf le monteur, je lui ai dit, putain Dwarf, en vrai, ce serait bien qu'on fasse un peu plus de conneries dans les voix et tout, parce que vous savez, je fais des dizaines de voix off à Dwarf, hein. ça c'est une voix off qu'il n'aurait jamais mis en théorie, voilà. Il ne l'aurait il jamais mis, sauf que je me suis motivé, et bah voilà, je lui ai parlé, je lui ai dit, on s'est posé, réunion, brainstorming, je lui ai dit, écoute mon fou il faut que tu mettes ce genre de voix-off parce que c'est ce qui fait l'essence de ma chaîne, tu vois. Du coup, il va être obligé de la mettre. Et ça fait déjà une minute que je vous ai pris de votre temps, alors que vous attendez les règles du Demon Slayer UHC. Mesdames et messieurs, Demon Slayer UHC, bienvenue à vous. Les règles, en quelques secondes, très bien expliquées par un mec qui ne les connaît pas. Demon Slayer UHC est l'un des modes de jeu les plus compliqués. Vous ne comprendrez jamais au terme de cette vidéo, mais on va essayer de faire le mieux possible pour que vous puissiez comprendre au moins la vidéo. Il y a bien évidemment deux camps, les démons et les slayers Yeah, I speak English, les slayers, yeah, ok man, I, I'm the French and, and I speak English very well, yeah Les slayers, c'est les mimi de l'histoire, ils sont gentils, tu vois, ils ont la possibilité de faire pas mal de choses Des vroux, des armes, des chou -dou -dou -dou -dou -dou. bref, c'est hyper stylé, tu vois Mais les slayers, mesdames et messieurs, on s'en fout parce qu'aujourd'hui, on va parler du camp des démons alors en gros, pour expliquer très rapidement, les démons, eh ben, c'est très compliqué. Il y a Musan, le plus grand des démons, le beau gosse. Quand tu, es, quand tu as ce rôle dans cette game, tu sais que veut dire que tu es forcément beau. C'est-à-dire que tu vas forcément pécho, tu auras plein de matchs sur l'application Tinder. La particularité de ce mode de jeu, ce sont que les démons eh ben, ne se connaissent pas entre eux. Il y a la moitié des démons qui connaissent l'identité d'un seul et même démon, qui est Musan, le chef des démons, le boss des boss, celui qui a plein de matchs sur Tinder. Ces démons s'appellent des lunes supérieures, ils sont cools L'autre partie des démons, quant à eux, dispose d'une lune aléatoire qui est présente dans la partie Un pseudo parmi toutes les grandes lunes Donc oui, l'objectif de ces démons-là est d'aller trouver leur lune supérieure Et l'objectif des lunes supérieures est d'aller trouver le Musan Musan qui, lui, connaît tous les démons de la partie Mais parlons un petit peu du meilleur rôle de la partie Celui qui ressemble aussi à Michael Jackson un petit peu Bill Gilles, my lover, Musan, qui est l'empereur des démons. En plus de connaître tous les pseudos des autres démons, il a la possibilité d'infecter quelqu'un et de le faire passer du camp des démons. N'importe qui dans la partie. Pour ça, il doit rester à une certaine distance du joueur. Un bloc, deux blocs, trois blocs, jusqu'à 15 blocs. Mais l'affection prend du temps. Musan a aussi la possibilité de pouvoir discuter avec un démon qu'il connaît, quelqu'un 100% safe. Kokushibo. Il pourra lui communiquer la liste des autres démons car il sait qu'il est 100% gentil. Que ce n'est pas le traître des démons. Et en parlant de traître, la transition est toute trouvée. Dans la liste des démons que dispose Musan, se trouve Nezuko. Nezuko, c'est la pupute de l'histoire, ok Nezuko, on doit la tuer. Si Musan arrive à tuer Nezuko, il obtiendra l'effet force impermanent ainsi que résistance de toute la nuit. En conservant son effet résistance 1 le jour. Donc l'objectif de Musan, là... C'est de trouver les démons, de leur donner la liste, mais de pas donner la liste à Nezuko, parce que s'il donne la liste à Nezuko, tous les démons sont cramés. Oh, la galère Et en plus, il faut qu'ils connaissent les lunes inférieures, parce que les lunes inférieures, ils ne les connaissent pas, ils connaît connaissent que les lunes supérieures, tout en infectant quelqu'un. Le rôle de merde Et en plus, ils chantent « Beauty C'est difficile. Et donc, comme vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, aujourd'hui, je suis loup-garou blanc. Euh, Musan, Musan, du coup. Monsieur Nos d roll Zero... Attendez, attendez, attendez, attendez, je viens de capter un truc, là. Là, je... là, là, là, il y a une pupute parmi tout ça, là Il y a un mec, il est Zouzouko, là Soit Je biche-bouche vais... Comment ça va main, Ça va, toi euh... Ça va. Ouais, gars, ça va Comment ça va ah, Moi aussi, j'ai plus rien Les moi. gens se regardent, ne parlent pas trop, je ne comprends rien. <rire> Vas-y, hein. Fumez-moi quand vous oh, voulez, là. Regarde, tu me regardes, tu me vois plus. C'est quand même, on reste encore, ensemble pour cette année. première partie. D'accord, j'ai pas confiance. Ouais. Quelqu'un a un livre pour Dadou non. Dado Dado oui Vinny Pas de pression, pas de pression. Je connais pas mon rôle. <rire> yes Je pense qu'il y a moyen que je connaisse le rôle de Guigui. Ah bon Du coup, Damien. Oui, t'inquiète, mais j'ai des infos déjà là. Ça, c'est vrai que tu, tu me connais, vieux Dado Ouais, je connais, Guigui. Oui, bon, t'as gueule. Bon, on va pas... que... <rire> <J 'ai pas rire> dire que. Je sais pas si Non <rire> ah. <rire> Oui, bon. C'est streamer en plus, même, <rire> si, même en si, si je l'étais, ça marcherait pas Attends. Mais oui, mais oui Mais, mais, mais un plus plus jour, bien, Nanox, Nanox, Nanox, Nanox, mon rêve oh, c'est de te brain un jour, mais comme... comme mais, mais même, même peut retourner. si j'étais Musan, j'aurais pas pu oh, te mettre dans le panneau, même si j'étais Musan, genre pas Tu mieux que le mode de jeu que moi Non, là j'ai pas d'infos. Non mais, non mais... Oui Quoi Hein Ça c'est Nanox. Non, non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. C'est pas encore, moi. C'est encore ton rôle Non, mais attends. Non, c'est pas moi. qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe vous avez Bien. Aussi Ou alors c'est Frigel. Mais par contre, les gars, si vous faites ça, vous savez que vous oui, toujours ton ma rôle, faute, vous allez vous faire. Enfin, euh, faites... non mais il y a un gars ici qui vient de m'aveugler. C'est OK. Bah c'est c'est l'un de vous. C'est de montrer trop de vos pouvoirs. Bah, ton oui, rôle. Je non sais mais Florian, tu n'es pas caché. Je pense même que c'est l'un de vous deux. Une <rire> gâche. Gâche. Bah, du coup, On te voit. Moi je trouve que Guy, il a signé des rôles genre. Je vais aller par là, Bichard, attends. Bishbo, je suis là, je suis là. Quel chien! <rire> Quel chien! Je crois qu'il a entendu. Hop! <rire> je l'aime. Nanox il est invisible, gros, hein. c'est quasiment sûr pour moi. Anox, euh, Nanox c'est pas très loin. Je pense qu'à mon avis, c'est Nanox invisible. Et du euh... coup, pourquoi tu voulais me parler? Dans ton avis. Bah, je sais pas. Viens. Oh putain, j'espère vraiment pas qu'il qu est à côté de nous. Viens, viens. Ok. Bien. Parce que les fils, c'est moi au 0-0. Donc tiens, tiens, viens voir, viens, viens, viens, viens Passe sur ce bloc là, tu vois ce bloc là regarde, tu la passe dessus Vous avez marché sur un... Oh, oh. t'as gagné un cœur en plus Oh bien Parfait, voilà okay. parce que en gros je peux te faire gagner un cœur comme ça Comme j'ai fait gagner, alors je peux te Et, dire, tu... Et du coup, je peux te mettre le, le buff là Euh, ouais mais j'ai pas, pas de force moi donc c'est peut-être pas utile que ça soit okay, pour okay. moi Par okay, contre, okay. Ah quoique, oh, si en vrai j'ai des fils de puissance donc en vrai ça peut le faire Parce que je vais peut-être t'en rajouter moi en fait Parce que à ça, je te le dis, tu peux ajouter Alex. Alex QLF. Et ce que je peux te dire, c'est que Arnaud n'est pas. Mainer Live, n'est pas. Et Fusion n'est pas. Et du coup, c'est qui le Tenzin, là, pour toi hmm. Damien. Ça m'arrange, en vrai. Il est fort Tenzin Bah, ouais, il peut se taper un joueur, quoi. et ben, c'est tant mieux pour nous. Eh, Dadou. Oui C'est bon? D'accord. Voilà. De tourner. J'ai la nausée deux minutes. Ok, alors vite avant que je sois TP. Euh, Guillaume il est avec nous. D'accord. Loglaze il est avec nous. Écris dans le chat. Hein. Attends. Vite, vite, vite, vite, vite, vite, je vais te TP, je vais te TP. tp. tp. Drachox, Frigel, Chobax, Titi, Polo et Sabito. Ok. Nezuko n'est pas là Non, non, non, non, non, t'inquiète, t'inquiète. Il est où Gil Ah mais non, c'est non, non, non, non, non, non, on <rire> ah, le... non, non, non, un problème. non, non, non, non, non, non, non, non, non, Chomax, non, non, non, Gil, Loglez, non, non, Chobax, Chichi, Polo, Sabito, non, non. Alex Guy ne peut pas être Nezuko parce qu'il m'a mis un fil Bah voilà, il est Rui, non il est pas convoqué C'est Alex, c'est Alex, c'est Alex, c'est tout En vrai, les gars, c'est Alex Il est dans la Alex n'est pas dans la liste, Alex n'est pas dans la liste Gil, Logless, est-ce que Logless est là Oui. Dites présent, Gil qui est du coup Rui, Logless C'est c'est Chobax Ok, il faut que je les kill euh, oui, il y, y, y, y a Flaz et Alex aussi avec nous en plus. Là, les gars, ce qu'on fait, c'est qu'on se donne des, des ouais, coordonnées kill. de rendez-vous. Ah oui! Y a un et, Nanox. et Damien! Et j'ai infecté Damien! Okay, okay. D'accord, voilà Juste Bichard, là, Kyogai, Bilal, que j'étais avec lui il y a quelques minutes, juste avant de l'ATP. On était avec Fusion et tout, et il y a le groupe de Nanox, Druya, etc. qui est arrivé. Ils l'ont saut saxe Le couple, c'est Glowity et Neolithique. Le couple Mitsuri. Du coup, ou ils tu les tuer ou, ou euh... ouais, Les gars, moins 500 zéro, moins 500 0 500 0 500 zéro. Ouais, Jox. On est pas tous oh, allés, Pourquoi on est pas tous TP. Moi, je suis, je suis le solo. Euh, non, non, non, non. non. on y va a tous, on y va tous, et on dispute en groupe. à y a des voix, il y a des voix, il y a des voix. yo Abichard, je dis, on croise un coup genre ou Nanox et tout, et je l'ai TP dans la cage, j'en laisse au cent. Attends, vous avez compris mon rôle ou pas du coup avez... Est-ce que j'ai le droit de dévot à quel point j'ai le droit de en fait Non, pas trop. Bah après maintenant on connait okay, okay. Zuzuko donc euh... C'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, vrai. Non mais en gros faut pas que je joue avec quelqu'un quoi. Vous ok bon, à... plutôt moi. a loin, pris, loin. Ouais. Je pense que c'est mieux si pour euh, tuer Nezuko on fait Bichard, moi et... Euh, et Polo. Ok. Après Frigiel je connais pas ton rôle. La bah, Fujiel t'es deux mains non Oh Doma. je dois pas le dire mais euh... <rire> <rire> bah, On va ouais, dire ouais, que j'ai fait... Bon, euh... C'est <rire> fait, ouais. Bon, oh bah. Non, je okay. plus. Oh, Excusez-moi. Guigo. Okay. Okay. Bah, le go, le go, on y va. Hein. Je en fait... ça, si Mais je crois que t'as une minute. Ah, y'a des gens là. Il est quoi, Dalil Tu veux que je te dise en live la speed Attends, là Attends, Non, non, non, non, je suis. T'es ma lune, t'es ma lune, t'es ma lune C'est qui ça Tu es ma lune Mais non, jure. Je te jure que tu es ma lune. Jure. Jure. C'est vas-y je... ah, je... tu es mal les gens là-bas. Là ouais, c'est Venez venez venez. Non, je te fais passer, c'est possible, c'est possible. possible, il a raison. C'est a raison. C'est ouf cette histoire. Pourquoi mais vous nous tirez ça. dessus Pourquoi vous nous tirez dessus une... <rire> des Non mais j'ai rien compris moi. Et pourquoi vous nous tirez dessus Wesh, wesh Ouais, mais fais attention Pourquoi nous tirez dessus mais on est gentil, les gars Les gars, c'est une fourmilière Les gars, vous êtes pas six Non, mais vous t'es quoi, là, les gars, là Ah, le bâtard... Wesh Oh là là, Casse-toi, casse-toi, casse-toi Mais non, mais vous êtes vous êtes avec nous, tous les deux Damien, je l'ai infecté les gars <rire> gars, Bichard, les si, les si, tu ouais, si tu te dis... Ouais, si euh, tu te si dis... Si te tes Bichard, tu remets instant tes coordonnées dans le chat comme ça, même les si on si est en fight, on peut y aller. <rire> oui, oui, c'est ça. c'est <rire> oh, non, on est plus en fait. Je t'ai dit quoi, mon roi <rire> Oh non, le malaise Non, on est trop, on est trop du coup là. Oh, J'ai des oh, doubles T'as mon sou... Attends, quoi Tu t'es mort Il gagne. Il y a un truc, il marche pas, il Ça marche pas le rôle. J'ai repéré mon truc. D'un la win au début, quoi. Les gars, les gars, les gars, allez, allez, je vais mourir! Ah, mais Sûrement par mes âmes! Ok, c'est mes âmes en plus. Je crois. Non, t'es nakimé toi. Non, non, moi je suis pas musée, je suis Munich nakimé moi. Bah, je suis mort de toute façon. Tiens, pour le WAIT! Euh... Oh mec, qu'est-ce qu'ils font, hein, abandonner? Y'a du monde là? Ah ça marche pas! Oh, bon, vas-y, moi j'attaque avec Nanox et tout. Oh, il Mais attends, non, Vous suivez les gars? Ouais, vas-y vas-y vas vas vas go go go Mais t'inquiète t'es fine, tu peux pas tu peux me Ok Je vais le rattraper sauf s'il est Kokushibo Il est euh, ouais. pas nakimé Quoi Quoi Qu'est-ce qu'il fait là lui Mais c'est quoi ça ah, je... <rire> le, le, le couple c'est euh, Gloryty et Noality. Ah, désolé Bichard, mais c'est la fin des... de l'aventure pour toi, je pense, hein mmh, pas sûr. Oh la chance, le creeper. Oh là, je crois pas. Blague, je T'as pas Je il est. Il est. Il est. Il est. là est. Il est. est. Il suis est. Mais qu'est-ce que tu faisais là Par qui Par Ah, T'as vu je t'avais dit que j'allais m'envoler Bichard que j'allais m'envoler, Bichard Je te Je me faisais courser Ah Bichard reviens là maintenant. Bah oui c'est normal, il était juste derrière, il vous a entendu. Je vais le rattraper ce si et le euh... Vas-y go, go respectez go quand même. Bah, est ce on, on, coup, on, on est 4 là. Je sais pas, je sais pas. Oui on est 4, on est 4, c'est bon. Oh j'ai plus de bloc. Réfléchis, ah, réfléchis, pas réfléchis, réfléchis, réfléchis, bichbouche, réfléchis, réfléchis, réfléchis, bichbouche, réfléchis, réfléchis. Ça réfléchis nous. Pas... Ok. ouais, on voit les maximum. Oula, ah ce qui fait plaisir. Oh il est Musan Il a tué, il a tué Mune, n'est-ce pas Non. Ah si, si, si, il l'a tué. là non toujours pas d'un coup d'un coup d'un coup c'est c'est lui mais ça je peux me TP dans 45 secondes dans 45 secondes j'attends bien un moment et... il est en dessous hein il est là il a pris tellement de hits C'est tellement pokeux, sérieux! Quel enfer! Il peut pas mourir! Hein. Oh putain! Oh le malaise, le malaise! C'est très grand! encore Salut mec! Salut, ça va? Ça va et toi mec T'es avec moi toi Oui Ah ouais Non peut pas <rire> <rire> <rire> Ouais p'tit p'tit <rire> <rire> Euh frérot oh, parce que le arrêtes... ah ouais, pichard oui. est là pour 4 là Ah oui c'est le musain Vas-y il est là Là là j'étais pas sur lui Mais tu, tu l'as récupéré, non ah merde T'es là, Elu Oh mais enfin vous Qu'est ce que se raconte là Désolé, notre cage elle marche pas en fait Ton pouvoir il marche pas l'autre là Oh, je confirme Tiens, tiens, Je Tiens, pas pour l'autre Tiens, marche là, marche là, marche là Allez go Mais, mais vous venez là Il derrière Il là, derrière là. Oh le bâtard Allez, là. Attends, il faut être dégumé Je pense oui, oui. Attends, je vois rien là. Fric, en fait. Attends, mais je vois rien Je suis en dessous, je suis en dessous, je suis en dessous derrière toi, derrière toi Guillaume, derrière toi Où suis-je Tout seul Je suis là les gars Il poisson poison poison en fait, moi mec Je comprends rien, du tout. Vas-y, une on t'en rien faire gros, non on recule gros, je recule, je recule, je recule. Oh ta de tu fais chier hein! Oh ta de Oh putain! Je suis là, je suis là, vas-y, retourne toi, gueule! Retourne toi, retourne toi! Mort! Je me Il Ok, en a un avec sur moi là. J'arrive. Oh la la, biche bouche! Viens, Guiggiz! salope ça peut oh non hé hey. oh, mon gars oh ma mon chien monte il sont en dessous. descend bon? descend descend en descend descend descend ouais, bon, vrai, descend descends, descend descend descends descend descend descend descend j'arrive descend descend descend descend descend descend descend descend descend descend descend descend là. descend descend descend descend descend descend descend descend descend descend descend descend descend descend descend descend descend descend descend descend Y'a deux sur moi aussi descend descend descend descend descend descend descend descend vas-y, vas-y descend ah là. Oui, on y va, t'es mort, t'es mort, t'es mort, t'es mort, t'es mort, t'es mort, es mort, es mort oui oui Oh c'est mort, c'est fou ah, mort,